La mission de Life Invest, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine et à gagner des revenus passifs grâce à un investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie en un temps record. Et on est super content que cette mission ait fait écho en vous, Denis. Euh, avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore Je m'appelle Denis Descamps, je suis euh, investisseur. Euh, je gère aussi une agence de communication digitale à Paris qui s'appelle Vox Media. Et j'ai lancé une start-up dans la vidéo euh, sur smartphone euh, qui s'appelle EasyMovie. Euh, ce sont principalement mes deux activités. Et puis je lance depuis quelques mois un blog dédié à tous ceux qui aiment mes arts martiaux et notamment le karaté Shotokan. Ça s'appelle Karaté Expert. Voilà, ça c'est un, un petit projet en développement, mais j'adore j'adore faire ça. Voilà donc essentiellement euh, mon domaine d'activité c'est euh, la communication digitale et la vidéo. Superbe Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous choisissez d'investir en dehors de votre pays de résidence Alors d'abord pour me diversifier parce que je, je, je pense qu'il faut regarder un petit peu en dehors de chez soi et puis finalement je ne me sens pas si en dehors de chez moi que ça parce que je crois savoir que l'Estonie fait partie de l'Union Européenne et moi je me sens Européen donc je me sens ici chez moi, euh, on paye en euros, euh, on vient avec sa carte d'identité, même pas besoin d'un passeport donc quelque part, je me sens en sécurité et puis le challenge était assez excitant de se dire que pour un premier investissement immobilier, le faire ici à l'étranger, en Estonie, accompagné par Life Invest, c'est quelque chose qui me challenge et qui me plaît beaucoup. Excellent. Et quel est votre, quelle était du moins votre problématique principale avant d'investir en Estonie alors en fait j'avais un, un petit peu de liquidité, donc euh, l'idée c'était de ne pas m'occuper euh, de cet investissement ou à, ou à minima, donc de déléguer toute cette partie-là. Euh, Life Invest répondait à cette, cette demande-là et puis aussi d'avoir une vraie rentabilité. L'idée c'était de dire que euh, l'argent qui dort c'est l'argent qui, qui perd sa valeur, euh, on le sait tous. Donc c'était à la fois d'acquérir un bien. Euh, qui puisse en lui-même prendre de la valeur tout en, euh, en ramenant des revenus passifs euh, tous les mois. Voilà c'était le, le, le challenge, j'ai cherché beaucoup beaucoup beaucoup de solutions et jusqu'à ce que je rencontre euh, Life Invest et, et toi Romain euh, où euh, après étude solide du dossier, euh, avoir confronté pas mal d'idées avec mes amis entrepreneurs, j'ai pris la décision d'acheter de, de, de, ce bien euh, à Tallinn et, et de, de te faire confiance euh, avec cette idée que euh, euh, on travaille en sécurité, on travaille en confiance et euh, ça me prend un minimum de temps ce qui me permet de me concentrer sur mes, sur mes business et mes activités euh, principales. Merveilleux. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher un professionnel pour vous aider à résoudre cette, cette situation-là bah, D'abord euh, aller plus vite, sécuriser. Paradoxalement, on peut, on peut penser qu'on peut tout faire soi-même et euh, mon expérience d'entrepreneur m'a fait comprendre que à tous les échelons, il fallait, il fallait recruter des stars et il fallait prendre des gens euh, compétents et qui avaient l'expérience et le savoir que, que moi je n'ai pas. Euh, donc faire tout tout seul, c'est très séduisant dans l'idée, mais au final, c'est perdre de temps et perte d'argent. Euh, donc voilà. Donc quelque part, euh, on, a, on a travaillé ensemble, on, on s'est beaucoup parlé. Euh, Life Invest m'a montré euh, la voie et a montré des, des, des gages de, de, de, de solidité. Donc voilà, donc ça, a été, ça a été autant autant de, de, de de raisons qui m'ont poussé à, à, à choisir Life Invest comme partenaire pour mes investissements internationaux. Et qu'est-ce que vous retenez de l'expérience Life Invest en particulier Beaucoup de plaisir. Alors je, je, je tiens à dire que ça a été juste incroyable. Euh, bah, en fait, si, si, si je mets de côté euh, le, tout, tout le travail qui a été fait pour étudier le dossier et, et, et me décider finalement, en, en, en, temps, de, en temps passé, c'est 5 minutes pour faire la réservation en ligne euh, sur le site du promoteur et moins de 24 heures à Tallinn pour signer et devenir euh, propriétaire du bien avec un passage éclair chez le notaire et euh, des frais de notaire qui se sont élevés, je me souviens de la note, à 255 euros. Juste incroyable, donc euh, rapide, efficace, pas cher, enfin un truc de fou quoi. Donc euh, on n'est tellement pas habitué ça en France euh, et je conseille, euh, je conseille à tout le monde de faire cette expérience-là parce que c'est super, super excitant quelque part et puis euh, fou de se dire j'arrive, je prends l'avion, je signe, je deviens propriétaire et je repars et, et je rentre à la maison le soir même. Euh, merci Romain pour cette petite <rire> expérience assez, assez, assez ah, originale. Bon. Ouais, C'est un plaisir partagé. Et si justement quelqu'un vous appelait, vous dirait si quelqu'un vous disait, bah, Denis, est-ce que je devrais faire un life invest Est-ce que vous lui répondriez Alors, ça serait tentant de dire oui, bien sûr. Après, ça dépend un petit peu, de, ça dépend un petit peu de, du profil mmh. d'investisseur. Euh, là on est sur des revenus, euh, qui sont, qui sont euh, des, des rentabilités qui sont intéressantes, il euh, faut savoir que les banques euh, ne prêtent pas pour des investissements à l'étranger, euh, ils n'ont juste pas le droit. Donc euh, il faut, ça s'adresse à des gens qui ont, qui ont la chance euh, d'avoir euh, gagné un peu d'argent dans leur vie et moi j'arrive à un moment de la vie où j'ai beaucoup travaillé donc voilà je, je peux me permettre ce, ce plaisir-là et j'ai envie de dire ce luxe-là, c'est une chance inouïe. Euh, voilà, donc c'est pas destiné aux gens qui veulent euh, investir dans l'immobilier en se faisant financer 100%. Donc on est plutôt sur des profils, qui euh, je pense qu'ils me ressemblent, c'est-à-dire des gens qui ont une activité qui leur rapporte, qui leur apporte ou apporte un peu, un, peu un peu de liquidité, qui peuvent investir en toute tranquillité, et qui leur apportent euh, bien plus qu'un compte en banque ou euh, autant que de la bourse, mais en moins risqué, avec, avec cette idée que on sait tout que la bourse présente des risques qui sont qui sont pas neutres. Voilà, là on, là, on est vraiment sur euh, la rentabilité euh, tranquille, on va dire. Excellent. Et euh, bah, pour finir, qu'est-ce que vous jugeriez important de, de mentionner euh, J'ai réfléchi, la question n'est pas simple. Euh... Quelque ouais. chose à ajouter, peut-être pour quelqu'un qui regarde la vidéo et qui se demanderait, euh, je sais pas. Euh... Alors en fait c'est vrai que moi en tout transparent c'est mon premier investissement immobilier euh, en dehors de ma résidence principale, j'ai fait d'autres choses dans ma vie mais pas ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté euh, je me jette à l'eau euh, et on peut imaginer que dès que c'est pas encadré par euh, un notaire français ou, ou la loi française on est à risque en fait pas du tout ici c'est comme ailleurs et c'est même plus cool qu'ailleurs euh, tout, tout se fait en ligne. Tout est rapide, euh, comme je le dis tout à l'heure, les frais de notaire sont pas chers, euh, les gens sont très pros, euh, vous avez des garanties, le contrat est traduit en français, en anglais, euh, il vous est lu, euh, les signatures se font devant notaire, euh, en présence du promoteur et, euh, et de Romain Ramatteau, donc euh, ici, euh, ici présent, euh, donc c'est quand même quelque chose qui est très sécurisant contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Euh, et puis il euh, y a une convention de non-imposition, pour, pour être sûr qu'il n'y ait pas double imposition entre la France et l'Estonie. Euh, Life Invest fournit des documents qui nous expliquent comment remplir la déclaration pour, pour ne pas être imposé deux fois. Euh, L'avenir les, les, les, de l'Estonie et, et des pays nordiques en général est très, très, très porteur. Donc c'est vraiment, moi je retiendrai l'idée d'expérience de, de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, j'achète un bien, euh, c'est j'achète un bien et bah, je me projette dans un pays que je connais pas, qui ne qui, qui, qui parle pas ma langue, euh, qui est un pays où il fait nuit 6 mois de l'année, où il fait jour 3 mois de l'année, euh, un pays vraiment du nord, donc avec une autre culture. Donc c'est super fascinant de se dire que bah, je participe un petit peu à l'évolution de ce pays-là et euh, avec... Euh, avec euh, euh, l'ambition de, si ça fonctionne, de, de, de peut-être acheter un deuxième bien plus tard, si, si je vois que tout se passe comme prévu, Selon, je ne doute absolument pas. Bah on répondra à présent en tout cas, euh, bravo pour ce premier investissement et à ouais. la suite. Alors, je, je, je, je, si tu me permets d'ajouter ouais, euh, pour tous les gens qui, qui, qui regardent, hein, évidemment, moi je ne suis, suis absolument pas euh, payé par la Finvest, je suis, euh, ça a été un travail de, de confiance que j'ai établi avec Romain, c'était un travail euh, de plusieurs mois et euh, ce que je dis là je le pense vraiment. c'est n'est pas du tout euh, euh, pas écrit à l'avance. Donc c'est quelque chose qui est très sincère. Et, euh, et voilà, si vous pouvez, si n'hésitez pas d'ailleurs, Romain que vous mettre mon contact. Et donc, on reprendra peut-être d'ailleurs Romain une vidéo plus tard pour euh, remontrer euh, le projet dans six mois ou dans un an, puisque je vais revenir, euh, je pense, euh, deux fois par an à, à Tallinn. Voilà donc l'idée c'est vraiment de venir, c'est un témoignage qui a, qui, a, qui, a, qui a toutes les caractéristiques de l'authenticité. Et, euh, et voilà, je vous invite, si vous avez des envies d'investir de, à l'étranger, bah, de vous rapprocher de Life Invest. Bah, merci pour euh, ce feedback et, et cette authenticité. Encore une fois, c'est un plaisir de, de travailler ensemble. Merci beaucoup. Super. Merci.